Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment trouver les mots ou nombres adjacents et répétés. Cet exemple nous permettra d'utiliser certains caractères génériques introduits depuis la version 4 de LibreOffice. Notre document comprend quelques mots répétés. Un mot répété n'est séparé du mot qui précède que par un ou plusieurs caractères d'espacement. On ne voudrait pas trouver, par exemple, deux mots identiques séparés par un point-virgule, une virgule ou un point. Lancez la commande Édition, Rechercher et remplacer. Cliquez pour afficher les autres options et cochez Expression régulière. Cliquez dans la zone Rechercher. Nous allons utiliser les caractères génériques suivants. « slash w » permet de trouver tous les caractères constituant des mots « chiffres, lettres, tirés bas ». Les lettres et nombres sont trouvés et on ignore les autres caractères. « plus »,« parenthèses, etc. Chaque caractère est sélectionné individuellement le T, le R, le O, etc. Or, nous voulons trouver des mots. Nous ajoutons le caractère générique suivant, le plus, qui permet de trouver un ou plusieurs caractères se trouvant avant le plus dans la zone recherchée, dans l'expression régulière. Nous trouvons maintenant des mots les caractères constituant des mots sont sélectionnés T, R, O, U, V jusqu'au prochain caractère autre l'espace, le point, le point d'exclamation, etc. Nous avons donc maintenant des mots il faut trouver des mots répétés un mot répété est identique au précédent dans la zone recherchée il faut donc ajouter un code faisant référence au mot avant on ne peut mettre deux fois slash w qui simplement trouverait deux mots qui se suivent les codes à employer sont les parenthèses Dans la zone recherchée, utiliser les parenthèses permet ensuite de faire référence dans l'expression à ce qui a été trouvé précédemment, en utilisant « slash 1 » pour la première expression entre parenthèses, « slash 2 » pour la suivante, etc. Ceci ne donne pas encore le bon résultat. Nous trouvons ce qui est répété, 2 de P, 2 de T n-a-n-a, a-n-a-n, -A -N, chair, chair, etc., mais coller. Il nous manque les caractères d'espacement. Le code suivant, slash s, permet de trouver tous les caractères d'espacement. Donc, entre le premier mot « trouvé il faut un ou plusieurs caractères d'espacement, tout rechercher. Nous nous approchons du but. Nous sélectionnons les mots répétés, mais nous sélectionnons également des mots incomplets. P espace P, et bien répété avec un espace, R, etc. Mais nous avons des mots incomplets. Nous allons donc ajouter le dernier code, slash B, qui détermine la limite d'un mot. Et nous avons le résultat final. Comme l'indique le tableau, les codes donnent le résultat opposé avec la majuscule. Slash B majuscule trouve le texte recherché qui n'est pas à la limite d'un mot.